Tiens, si on en apportait aux cyclistes amateurs au pied de ces lacets de Montbernier, au camping de Saint-Jean-de-Maurienne. Mmh. Où là aussi, on a besoin d'énergie pour les premières tâches du matin. Nettoyage des panneaux pour enlever les traces de, de rosée. Mais ici, c'est plutôt de l'énergie solaire pour leur vélo. Ils sont une trentaine à se lancer à l'assaut des lacets. La vue sur la vallée de la Maurienne, extraordinaire. Bernard est prof de techno. Avec ses étudiants, il a mis au point ce prototype surnommé la libellule. Ce vélo, c'est une merveille. Il n'en existe pas d'autre comme celui-là. Sur la montée, 400 watts électriques, 250 watts au mollet et 13 km h Mon record actuel en descente, 80 km h avec ce vélo, Bernard vient de remporter le Sun Trip, la course du soleil qui l'a amené jusqu'en Turquie. 7000 km en 3 semaines, soit une distance deux fois plus longue que les coureurs du Tour. Ça peut donner quelques idées. J'aimerais bien, euh, sur une étape du Tour de France, ben, me retrouver avec les coureurs euh, du Tour sur peut-être l'étape de l'Alpe d'Huez. Certes, j'irai moins vite avec un engin comme ça, mais je trouve que je monte pas trop mal. Hein. Le Sun Trip, un défi technique pour certains, un défi humain pour d'autres. Sans graine folie, je ne serais pas là, évidemment. Et sans maladie, je n'aurais pas eu cette graine folie. Atteinte d'un cancer, Béatrice n'a jamais été une pro du vélo. Mais dans les lacets de Montvernier, elle s'en tire comme une championne. Avec ce vélo euh, et cette technologie, je peux, permis, je peux monter ces lacets sans, sans souffrir, alors que je serais totalement incapable sans, sans assistance électrique. Pratiquer cette activité, ça me sort complètement de ma condition de malade. Quand je suis sur mon vélo, je suis une cycliste, je suis une tripeuse je ne suis plus une cancéreuse. Et ça, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Un grand merci à nos coups de cœur du jour, les fans du vélo solaire et Marie, la boulangère. Et demain, qui sait, ce sera peut-être à votre tour